Mais regardez-moi ça quoi. C'est tellement magnifique. Bon on voit rien parce qu'il y a le soleil là, mais... C'est tellement magnifique, voyons. Voyons. Tu vois ça, et bien ça dégage. Bien, salut j'en suis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je refais une vidéo sur le monde du djani voilà cette fois je l'ai bien dit pas de voilà et donc là en fait on est reparti pour faire un peu de sport donc voilà je suis vraiment désolé parce que j'ai beaucoup de devoirs et tout c'est les dernières semaines que de devoir donc je peux pas trop de sortir de vidéo donc du coup bah là on passe euh, faisons le sens inverse de ce qu'on avait fait donc cette fois on va faire bah comme ça la dernière fois on avait fait comme ça donc là vous pouvez voir le Tiani une nouvelle fois, ceux qui ont vu la vidéo voilà ah, oui je suis qu'un tag je fais le tour tout seul non avec, avec mes parents et des amis là on entend un zébu donc voilà regarde moi c'est vue magnifique j'ai juste à monter en haut d'une colline pour pouvoir voir cette vue côté c'est très très beau aussi on voit plein de feuillages bon hey, bon lol pas trop essoufflé on va commencer on juste de monter ça va faire quoi cinq minutes qu'on marche c'est tout voilà Bon aujourd'hui par rapport à la dernière fois c'était Là, c'est très couvert, la dernière fois c'était plus joli, l'eau était plus claire. Voilà. Regardez-moi cette vue. Une jeune bière pour euh, la rupture du jeune <rire> Juste une bière Ça devra plus que ça, avec nous euh, tenu 40, 40 jours. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, bordel, donc on se retrouve euh, quand on verra la, la barrière de corail. Et ben voilà les gens. Les amis on est arrivé à la, à, la, à la barrière de corail. Bon là on ne la voit pas hein, mais parce que là-bas il y, y a une plage qui s'appelle Moya. Et euh, donc la plage de Moya c'est le seul endroit. De tout maillotte où il n'y a pas la... où c'est une plage où il n'y a pas la barrière de corail devant. Tout simplement... Donc là, on va passer dans les feuillages. On va pouvoir voir la mer dans quelques instants. Oui, dans quelques instants. Dans quelques instants. Dans quelques instants, là, là. bref, en ce temps avance, on avance, vous vous pas, hein. je suis pas parti tout seul parce qu'à Mayotte, faut jamais faire un truc tout seul, t'es tout seul mec, il y a quelqu'un qui peut venir, t'agresser, et tout, mais là, euh, vous inquiétez pas, on hein. a plein d'amis, et tout, mes parents, donc, là, voilà, c'est bon, on essaye. Hop, voilà. Dans les airs, on va en, coucher. en même temps, c'est tellement magnifique. Je oh, oh, crois que c'est l'endroit de Mayotte. C'est le plus beau, quoi. Je oh, crois que c'est l'endroit le plus beau de tout Mayotte. Oh, regardez, ça. regardez, là on peut voir tout le lagon, mon gars, enfin lagon, euh, voilà, marocanard, hein, tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, Donc, là on peut voir, et alors vraiment... Pas la barrière du corail alors soit elle est trop rapprochée et on peut pas bien la voir mais on la verra un peu ou alors soit elle est soit elle est un peu plus loin et elle n'est pas visible c'est l'un des deux donc on va monter un peu et après on va se retrouver donc voilà là on est arrivé à un endroit où on voit très très bien la mer voilà c'est juste que la barrière de corail n'est pas visible aujourd'hui et voilà, elle, est... elle ne veut pas se montrer, elle se cache Donc voilà. Un peu vous voyez mon ombre elle est belle, n'est-ce pas alors là, on peut voir euh, le monde Mondiani, et devinez où je suis Devinez où je suis Nous tu vois On a déjà marché tout ça Voilà, tout ça, tout ça Tout ça, venu jusque là Et là, devinez où je suis ben oui les amis, je suis ici Regardez Vous ne vous souvenez peut-être pas Mais là il n'y avait pas toutes ces herbes là C'était un peu moins Et ici Exactement ici il y avait un gros tronc. C'est là où j'avais dit euh, ouf, je suis fatigué. Vraiment externué ou je sais pas quoi. Et euh, c'est là où on voyait bien la barrière de corail. tu vois, c'est un truc de ouf, ça veut dire. Enfin ok. Je vire fou là, mais... Désolé, je suis des arabes français, c'est fait exprès. Parce que j'adore parler comme. Euh, comme c'est Games, Yeah guys yeah. Comme c'est Games. Donc nous allons continuer la voiture Et oui j'ai bien dit l'aventure et pas la voiture Voyons Pourquoi je vais conduire une voiture Vous êtes fou les boys Vous êtes fou les guys il y a un qui est parti devant déjà donc on va le rejoindre Et puis ouais, voilà c'est ça regardez voilà je n'ai plus beaucoup de batterie il me reste une barre qui est en train de clignoter c'est incroyable donc là, là, là, alors là là si vous me dites que vous n'avez pas une belle vue mon gars je sais pas ce que je peux faire de grand. là franchement Bon, euh, vous avez pas une belle vue à cause de ces feuilles-là Mais... Euh, voilà Là, Regardez, là c'est magnifique, non Je sais pas si vous voyez, mais non, là c'est magnifique Bref. donc voilà, c'était mon deuxième tour Pour mon... Diany Ouais, donc en gros C'est ça Totalement alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros like à partager la vidéo sur les réseaux sociaux twitter facebook tout ce que tu veux pour qu'on se retrouve abonnez-vous à la chaîne pour qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo c'était Amalte ciao